Alors euh, bah mais c'est juste des gens qui rentrent ça oh il est bête. Hein. <rire> ouais, j'ai un chien. Après une grosse journée de boulot, après une journée de rien, après une journée de sport, c'est ça qui est terrible quand même, hein. c'est que ça marche partout. Alors, euh, efficace, on part plutôt sur un burger, un double steak and cheese, hashtag on est prêt quoi, euh, parce que l'agriculture, euh, voilà, c'est la nature. Oh, et puis si vous hésitez, alors vous faites ça avec votre téléphone, vous, euh, voilà, vous, avec votre doigt, et vous faites défiler, et en même temps que vous faites défiler, vous faites ça. Et si à un moment, ça fait euh, tac, comme ça, euh, ça pétille dans vos oreilles, et ben vous, vous arrêtez, et c'est que c'est le bon truc. Et ce qui est trop marrant, c'est que ça marche avec la nourriture, mais aussi avec les plans cuits sur Tinder. Hashtag consommateur, toi-même tu sais, un burger, une meuf, c'est pareil. Un de mes trucs qui me fait trop rire, c'est de suivre la petite personne sur son vélo là. <rire> Tiens, j'ai une petite euh, allez, avec, euh, avec, anecdote. Une fois, il y avait le mec à vélo, il bouge, je voyais, il bougeait plus du tout, alors je lui ai envoyé un petit SMS. Eh hey mec, virgule, tu fais quoi là Point d'interrogation. J'ai pas toute ma soirée, virgule, je suis youtubeur moi. Point l'exclamation. Deux fois. Envoyé. Non mais à un moment donné, voilà quoi. Le mec, il a décidé de rater sa vie en livrant des sushis pour 4 balles la course à vélo, hein, tandis que d'autres ont on choisi de faire des hautes études et euh, des cours florent. Voilà. Ah, alors, euh, devant The Walking Dead, un bon steak de bœuf bien saignant. Ah bah si, c'est drôle un bon steak de... Mais si Je suis drôle Je suis... Ben si, mec. Si, c'est vegan. Le bœuf, bah le, le il mange de l'herbe. Moi, je mange le bœuf. C'est pareil, quoi. Hashtag Zero Waste. Ah mince, j'ai plus de batterie dans mon iPhone. Est-ce que quelqu'un peut me commander un Uber Faut que j'aille absolument faire un tour à la marche pour le climat. Ah, je me sens concerné